Chaque jour, vous dépensez une quantité considérable d'énergie pour chauffer de l'eau qui part encore chaude à l'égout. 38 degrés, c'est la température moyenne d'une douche confortable. Alors pourquoi ne pas la récupérer cette chaleur Obox permet de récupérer 71% de la chaleur de l'eau de votre douche et d'en réinjecter chaque calorie dans votre chauffe-eau. Une véritable boucle vertueuse. Et en plus, notre solution ne requiert aucune attention particulière. Utilisant un échangeur à plaques, elle a la particularité de ne pas pouvoir s'encrasser avec les eaux usées Grâce à son système breveté de nettoyage automatique à contre-courant. Cette innovation nous permet d'être les seuls sur le marché à garantir un fonctionnement parfait à long terme. Sans entretien, il n'y a aucune intervention. Produit en France, Obox est donc une solution économique parce qu'elle permet de diviser par trois la facture énergétique, facile d'installation parce qu'elle peut être installée par vous-même et ne nécessite pas de refaire toutes les canalisations de votre domicile. Et vous apporte plus de confort, vous permettant deux fois plus de douche chaude. Adaptable, Obox box peut être installé sur un chauffe-eau individuel, mais aussi sur des chauffe eaux collectifs grâce à un système de grappes adapté aux différents volumes d'eau. Si vous n'avez pas inventé l'eau chaude, récupérez-la.